Bonjour à tous, nous sommes le 30 novembre, la dernière journée de novembre et là on se demande tous euh, si euh, les marchés vont continuer à se corriger parce que vendredi on a eu, à cause de la peur du fameux virus au Omicron, on a eu vraiment une grande grande crainte au niveau de, des bourses parce que tout s'était fondré, euh, le Dow Jones a perdu 900 points et hier on a eu comme une reprise importante où on pensait que tout était bien, qu'on repartirait à la hausse, on ne sait pas. De toute manière, on va regarder ça un peu parce que la crainte est vraiment euh, sur les marchés, hein, sur les médias main mainstream. On n'arrête pas de parler de ce fameux Omicron et on veut absolument créer encore cette peur pour faire en sorte probablement de nous reconfiner et d'accuser, de, de mettre toutes les, les, les, les conséquences de cette propagation du virus sur le dos des non-vaccinés. Mais j'ai une très mauvaise nouvelle sur ceux qui veulent faire cette fausse euh, propagande euh, d'accuser les non-vaccinés parce qu'on doit tous se faire euh, vacciner parce qu'on se trouve à contribuer à la destruction de l'humanité si on ne se fait pas vacciner. Eh bien, il y a quelqu'un qui a placé ça sur les euh, ben, réseaux sociaux, sur Facebook, j'ai vu ça, et j'ai trouvé la réflexion très, très importante. Même si on voudrait accuser les non-vaccinés euh, d'être euh, la source de cette nouvelle propagande, propagation. Là. On sait que c'est en Afrique du Sud que le virus est apparu euh, il y a une semaine et euh, c'est terrible, cas de contamination et c'est virulent. À, à cette fin de semaine, il y a quelques scientifiques, euh, des vrais scientifiques, là, qui ont dit euh, euh, que c'était quand même une, une, une variante assez douce. Et là, dans les médias mainstream, c'est la folie furieuse. Euh, et euh, on, la réflexion était très bonne, ce que j'ai entendu, c'est que si on veut accuser les non-vaccinés euh, d'être de, de, la source de nouvelles variantes de propagation et c'est notre faute si on n'est pas vacciné parce qu'on se trouve à contribuer à faire en sorte que le virus continue à se propager, on n'y arrivera pas si on ne se fait pas tous vacciner, eh bien c'est complètement faux et c'est de la foutaise et la raison est très très simple on dit que la variante est partie d'Afrique du Sud, et à ma connaissance, euh, un peu partout sur la planète, il faut avoir un passe vaccinal pour prendre l'avion. Euh, donc, euh, euh, la plupart des con de contaminations Omicron euh, part sont parties de l'Afrique du Sud, et maintenant, on commence à en avoir un peu partout. Et donc, ce sont tous des vaccinés. Des vaccinés, parce que euh, t'as pas le choix d'avoir ton passe vaccinal pour prendre l'avion. Donc... Mm, c'est pas dur à, à comprendre, là, dans le fond. Des euh, non-vax n'ont pas le droit de prendre l'avion, de, de se faire transporter par un moyen aérien et de pays en pays. On sait très bien, ce n'est pas par bateau, c'est par avion qui sont arrivés, parce qu'ici, on a eu un cas au Canada. Donc, on commence à avoir de la propagation de la part des vaccinés, parce que seuls les vaccinés ont le droit d'avoir des passes euh, vaccinales. Donc, les vaccinés sont responsables de la propagation euh, de Omicron. Tout simplement, c'est pas dur à comprendre, c'est très très facile, les non-vaccinés, n'ont pas le droit de prendre l'avion, donc ils n sont nullement responsables euh, de cette nouvelle variante. On c'est une folie en ce moment qui se passe sur la planète et moi, je refuse tout simplement. Je veux rester dans un esprit de liberté et dans euh, je veux pas avoir peur, j'ai pas peur euh, de tout ce qui se passe. Euh, celui que je crains le plus, c'est le Créateur. C'est Dieu le Créateur. Les humains, je ne crains pas les humains parce que dans leur propagation, c'est pas nouveau. Là, depuis euh, euh, depuis que je suis jeune, euh, on a connu toutes sortes de phases et dans les années 70, j'en parlais avec mon, un de mes fils, euh, ça brossait beaucoup là, au Québec puis un peu euh, sur toute la planète. Là. Dans le fond, on a voulu changer euh, euh, ben, les paradigmes. C'est le, le peuple qui s'est levé dans les années 70. On voyait un peu de, de révolte un peu partout. Euh, donc, au niveau économique aussi, on a eu beaucoup, beaucoup d'inflation. Euh, donc, on est dans une situation très, très semblable à, à 70% pas pour les mêmes raisons, euh, mais on voit très, très bien que ce qui s'est passé au niveau de la mentalité des peuples, tout a changé dans les années 70. Et la Terre a continué de tourner comme aujourd'hui. Euh, ça va continuer de tourner. On a beaucoup, beaucoup de... On a un climat de, de très, très grande peur sur la planète. Et euh, c'est propagé par les médias, mais aussi be par beaucoup d'individus euh, qui voient l'avenir d'une manière très, très euh, négative. Et moi, euh, euh, je ne vois pas du tout l'avenir la, d'une manière négative. En tant que chrétien, je, je suis vraiment, vraiment optimiste face à, à ce qui va arriver dans le futur parce que je ne pense pas que, euh, bah, que ce soit les mondialistes, que ceux qui veulent euh, dominer cette planète vont gagner. Je pense que tout simplement, le peuple va encore, euh, une fois, euh, euh, s'imposer. Et euh, dans quel monde est-ce qu'on veut vivre? Et là, on parle de, justement le la métaverse. Est-ce qu'on veut vivre avec des, des lunettes, là, dans un monde virtuel, euh, constamment, être déconnecté de tout ce qui se passe? Euh, moi, je ne veux pas vivre dans, dans ce monde-là. Il y a beaucoup de personnes qui se contentent de vivre là-dedans, dans, là dans un monde virtuel, être branché sur des jeux électroniques à journée longue. Moi, je ne veux pas. Pas vivre dans ce monde-là. Et je connais heureusement beaucoup, beaucoup de jeunes qui refusent cette vie-là. Et je, je connais beaucoup de personnes qui disent non à ce système, et qui veulent nous faire croire euh, qu'il faut vivre dans la peur, être euh, traqué de toutes parts. Euh, non, moi, je veux vivre en liberté. Donc, on revient à nos boutons avec l'économie. Euh, ben, J'ai placé quelques articles, bien sûr, sur mon site, comme je le fais euh, habituellement, pour que vous puissiez un peu comprendre ce qui se passe. Ben, comprendre... Euh, en tout cas, j'essaie peut-être vous donner des nouvelles euh, euh, d'un peu partout, là, pour ne pas être trop biaisé dans mes euh, nouvelles. Et euh, là, c'est peut-être sur... Euh, un point que je voudrais venir justement, cette fameuse, ce fameux blocage d'économie qui pourrait euh, arriver, euh, c'est Steve Moore qui se trouve être un l économiste qui a été, euh, je ne sais pas pour place à quel poste, là, mais par Donald Trump, je crois. Euh, donc, lui dit euh, qu'il craint beaucoup, beaucoup euh, la dernière variante de COVID qui a été propagée par les vaccinés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit à propos de, des non-vax, c'est impossible, hein? on ne peut pas voyager. Donc, euh, qui a été propagé par les vaccinés, il euh, fait valoir que les blocages sont seulement, euh, non seulement inefficaces pour lutter contre le virus, euh, mais qu'ils ont également un des effets catastrophiques sur l'économie, euh, comme cela a été vu au printemps 2020. Donc, euh, c'est un, une réflexion tout simplement qui est faite par Steve Moore, qui n'est pas un deux de pique. Euh, euh, donc, euh, vous pouvez lire l'article et aussi une vidéo là, de son entrevue de ce qu'il dit. Donc, euh, si on revient à ces blocages-là, et je pense que les gouvernements, peu importe, là, euh, même ici au Québec, euh, Legault, là, euh, ne voudrait pas rembarquer là-dedans parce que dans le fond, l'économie... Euh, je pas. Ben, on parle d'économie, on parle du monde, là, de, de, de, des personnes ordinaires, là, on a assez souffert. Je pense qu'il faut sortir de cette euh, tyrannie économique-là, de, de cette tyrannie euh, de confinement-là et euh, faire en sorte qu'on puisse... Euh, enfin revivre librement. Et euh, moi, c'est ce que je souhaite, qu'on puisse revivre notre liberté euh, parce que je suis un libre-penseur et je pense que euh, c'est la vraie manière de vivre, de ne pas se faire dicter par un gouvernement. Il ne faut pas oublier que les gouvernements, c'est des élus. Et euh, souvent, ce qui arrive aujourd'hui, surtout, là, avec vous, avec Macron, nous, avec Legault, euh, Trudeau. Trudeau, par contre, est resté euh, plus tranquille là-dessus, mais euh, peu importe, là. Euh, ce sont des élus, donc ce sont nos, nos employés, et euh, ils se prennent pour des rois. Et on n'est pas dans, en tout cas au Canada, on est dans un système monarchique, euh, la reine est supposée d'être notre, euh, notre, euh, notre vrai euh, gou, gouverna, gouvernant, on a un gouverneur de la reine, mais dans la réalité, c'est pas ça du tout. Euh, mais quand même, on est et vous, en France, vous n'êtes pas dans une monarchie. En tout cas, je ne pense pas. Et vous avez un roi, Macron. Donc, non, c'est une situation très, très curieuse. Biden, de toute façon, aux États-Unis, même si lui se prend pour un petit roi, ce n'est pas nécessairement le cas parce qu'on voit sa cote de pop popularité, malheureusement je n'ai pas le graphique, c'est en chute, chute libre, maintenant c'est de semaine en semaine que ça descend mais on le voit très très bien, le pauvre monsieur est sénile et il a de difficultés à prendre des décisions, et Kamala Harris, sa vice-présidente c'est encore pire, euh, ils ont pris une personne de couleur pour essayer de... Mais ce n'est pas une personne très intelligente. Et euh, là, on voit que même les démocrates euh, le, essaient de s'éloigner d'elle, en ont peur, parce que dans le fond, si Biden perdait... Euh, euh, perdait la boule, on va le dire comme ça, euh, complètement, euh, Kamala Harris pourrait devenir euh, la présidente, et personne euh, le, ne le veut aux États-Unis. Donc, euh, et on voit très très bien qu'en 2022, euh, c'est les, les républicains qui reprennent de la force aux États-Unis. Donc, on revient à nos moutons, euh, ce nouveau blocage pourrait vraiment détruire l'économie, et... Euh, euh, comme je vous avais parlé dans certaines de mes vidéos, là, euh, que les États-Unis, ben, avec la Banque centrale, là, vont continuer à injecter beaucoup d'argent dans le système. Et euh, elle va le faire parce que, dans le fond, on se trouve à être dans une situation euh, euh, précaire qui revient. Et, et là, on a pris le haut micron. Là. Il y avait des raisons. Là. On n'a on a pas pris Z parce que c'est. On aurait pu associer le. En tout cas, j'ai vu une petite vidéo là-dessus. C'était. Drôle, pourquoi on a choisi euh, Omicron? Là. On n'a pas, pas pris Nu, qui se une des, des lettres euh, de l'alphabet grec. Là. Euh, on aurait pu prendre euh, euh, z aussi. On l'a pas pris parce que c'est Xi Jinping. Ça aurait pu euh, porter à confusion. Donc, on a pris euh, Omicron. C'est O là, dans notre lettre, Dans notre, euh, notre alphabet français, mais c'est Omicron euh, au niveau grec. Et on va en avoir d'autres. On a une liste complète qu'on va. Euh, mais. Euh, tout ça pour dire que dans, on est dans, en ce moment dans un état de panique. Et on va aller voir ça, qu'est-ce que ça pourrait faire comme, avoir comme conséquence. Moi, je pense que les banques centrales vont encore intervenir. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'armes qui, euh, qui auraient pu être utilisées. On va voir ça rapidement. J'ai quelques graphiques à vous montrer. Et ensuite, on va aller voir les marchés rapidement. On est encore, en tout cas, dans le rouge aujourd'hui. Euh, ça commence dans le rouge. Euh, ça, ça se trouve être... Euh, on va faire <coughs> ça comme ça. Ça se trouve être un graphique euh, qui nous montre la, la saisonnalité là, euh, de 1985 à 2019, euh, en excluant 2008, parce qu'en 2008, on a eu un crash. On a toujours euh, le fameux ra rallye de Santa Claus, qu'on appelle, là, qui se trouve être un rallye des fêtes, parce qu'il y a beaucoup de magasinage, et les actions, généralement, euh, prospèrent beaucoup euh, pendant le mois de décembre. C'est ce qu'on a constaté. Euh, c est, c est, c est... Regardez, dans le fond, c'est des moyennes là, de, de 85 jusqu'à 2019 là, où les phases les plus fortes euh, au niveau euh, des, euh, des bourses euh, c'est surtout en décembre euh, octobre novembre décembre à octobre même si on a eu des crashes là, souvent au niveau de l'histoire euh, en ben 2008 1929 euh, peu importe on, on a toujours craint toujours le, le, le fameux crash d'octobre euh, mais cette année on n'a pas eu, on eu une petite correction et euh, habituellement de de novembre à décembre c'est des très très bons mois pour la bourse et c'est un graphique tout simplement pour vous montrer que je sais pas ce qui va arriver vendredi on a eu une panique euh, hier c'était plus fort euh, on va aller le voir le graphique en dernier on va terminer avec ça et euh, ça c'est pour vous montrer justement le, euh, les crises financières là, euh, et euh, vous donner euh, peut-être une perspective du marché à long terme avec les taux d'intérêt. Et euh, ben ça, ça se trouve être le taux d'intérêt euh, qu que la Fed, là, le taux directeur, euh, qu'elle donne. Et euh, en ce moment, on se trouve être sur ce plateau-là et que le, le marché, euh, dans le fond, est alimenté, on le sait très, très bien, par l'argent qui est injecté par la Fed. Et là, même si Jérôme Powell qui a été réélu, là, euh, a dit que qui ben, je pense que c'est, ben, je pense pas, c'est 150 milliards de dollars qui est injecté par mois, là, je pense qu'ils ont enlevé 10%, moins 15 milliards. Mais là, le marché euh, est très, très précaire, et donne des avertissements à Powell, donc, euh, euh, qu'est-ce qui va arriver? Moi, je pense que le marché, euh, même si on connaît une correction, vont continuer à être alimenté par la Fed et que les taux d'intérêt, ici, c'est un peu le graphique, ce qui nous montre, là, euh, les taux d'intérêt vont continuer à être très, très bas et assez longtemps aussi. Euh, donc, euh, c'est ça, un peu un graphique qui montrait ça. Et là, c'est pour vous montrer euh, l'autre graphique avant d'aller à nos graphiques euh, des marchés. Euh, c'est tout simplement euh, qu'on est dans une situation où on a beaucoup, beaucoup de marge euh, d'achat. Euh, ben, les, les entreprises un peu partout sur la planète, net, surtout aux États-Unis, au Canada, ont beaucoup, beaucoup de, de dettes. Euh, depuis deux ans, on a, on a eu des aides gouvernementales. Euh, mais là, on a aussi amplifier euh, la dette. Et on sait très, très bien que non seulement les entreprises, mais les gouvernements et les individus. Et au Canada, on est très, très endetté euh, en tant que citoyen Donc, euh, tout fonctionne sur la dette. Et euh, la dette euh, profite pleinement, euh, ben, c'est le, le marché qui profite pleinement de la dette qu'on contracte pour acheter des actions. Et euh, c'est ce qui arrive en ce moment. Et c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, euh, euh, lors de présent crash on a toujours eu cette euh, cette fameuse euh, <rire> euh, cette fameuse euphorie où on achète des actions des actifs euh, actions des bons du trésor mais surtout des actions euh, tout, même toutes sortes d'actifs euh, euh, parce qu'on est en euphorie et on sait que le gouvernement est derrière tout ça et euh, par contre euh, le cash euh, euh, des, euh, que ce soit les individus, euh, que ce soit des, euh, euh, des grandes corporations, euh, mais on n'a pas de cash, on n'a pas beaucoup de cash euh, dans ces les grandes corporations, tout ça, on est rendu avec euh, euh, free ba cash balance, là, très très bas, et on a tout mis euh, dans euh, <coughs> les marges, donc euh, on fonctionne euh, marge à côté, ça c'est surtout au niveau des actions, et ça explique euh, justement que les, les, les fameuses, euh, les fameuses actions et les les fameux indices de nos marchés continuent à monter. Donc, euh, ça, c'était pour vous parler un peu de ce qui se passe sur les marchés. Et allez voir, euh, on va aller voir, on a où, où les marchés sont ouverts. On va aller voir ça rapidement. Euh, on se trouve à avoir une perte en ce moment, on est sur euh, hebdomadaire. Euh, une perte euh, au niveau du, euh, ça, ça se trouve être le Standard Poor's. Euh, 32 points euh, Dow Jones où on a eu une perte de 900 points ben, on continue une correction ici, euh, je pense que la correction pourrait peut-être aller plus basse j'en ai aucune idée dans le fond euh, ce que je constate tout simplement c'est que euh, c'est peut-être un, un message parce que qu'Omicron pour moi c'est c'est une préparation mentale à, à nous confiner. Et comme on a vu l'avertissement le, le, le, le, le, de Steve Moore qu'un autre confinement pourrait faire très, très mal à l'économie, euh, peut-être c'est dans le même continuum euh, que les banques centrales vont encore intervenir et prendre le contrôle. Euh, la dette va encore s'amplifier. Si jamais on a eu une... On aurait une, une descente assez brusque ici, euh, mais le scénario à long terme, pour moi, les banques centrales vont continuer à prendre contrôle de plusieurs entreprises en achetant des dettes. On ne parle pas de petites entreprises nécessairement, mais de grandes entreprises, et euh, prendre du contrôle sur leur pouvoir au niveau mondial. Parce qu'il ne faut pas oublier que les banques centrales, peu importe lesquelles, mais surtout la banque centrale des banques centrales, créent l'argent à partir de rien. Euh, tout simplement, euh, les banques centrales se trouvent à, à créer de l'argent en émettant, bah ben, c'est des gouvernements qui émettent des bons du trésor et les banques centrales achètent ces bons du trésor-là au niveau euh, de la création monétaire. Et euh, de la manière euh, que le, le, le gouvernement émet les bons, euh, admettons que le gouvernement émet 100 milliards de dollars de bons du trésor, la Banque centrale est le principal maintenant, euh, autant aux États-Unis, mais au Canada à plus petite échelle, là, euh, qui achète tout. Tout, tout, tout ce qui est euh, euh, dette, là, euh, ben, parce que dans le fond, le, le bon du trésor est une dette que les, les États-Unis euh, émettent et euh, c'est la banque centrale qui est le principal acheteur. Il y en a d'autres qui, qui achètent, mais c'est la banque centrale qui est l'acheteur principal. Et euh, au niveau des, des banques commerciales, c'est la même chose. Euh, la banque commerciale, pour vous rappeler rapidement, parce que je ne pas prendre trop de temps là-dessus, la banque commerciale euh, se trouve à créer de l'argent à partir de rien. Si j'ai besoin de 100 000 et je vais voir... Euh, Ma banque, euh, pour acheter, je ne sais j'ai un projet, ou euh, 200 000, je vais acheter une maison, je 000, ça dépend de ce que vous restez. Je suis à Trois-Rivières, donc euh, par contre, euh, euh, les maisons montent un peu, mais mettons, j'ai besoin de 200 000 pour acheter une maison euh, et euh, je vais voir la banque. La banque euh, me donne de l'argent qui est créé à partir de rien. C'est simplement une note qui est écrite. Dans le fond, ça se trouve être une écriture comptable. Et euh, cette création euh, d'argent à partir de rien euh, est quand même justifiée parce que dans le fond, on se trouve, moi, je veux avoir une maison. Donc, euh, j'achète un bien qui est réel et euh, en, en contrepartie, la banque, Commercial, fait une écriture comptable en me donnant de l'argent la, ben, qu'elle crée, qu'elle crée à partir de rien, elle a de l'argent. Et euh, c'est la Banque centrale qui va s'occuper d'émettre le, le, le, le, le, le 200 dollars la Banque centrale du Canada, la Banque du Canada dans, dans mon cas. Là. Et euh, cet argent-là euh, m'appartient, m'appartient pas, en fait, elle appartient est une écriture comptable que je dois remettre avec, euh, si j'ai un bon crédit, là, avec un intérêt. Euh, donc, euh, le, le, le scénario de tout ça, c'est que la, la création monétaire, qui est basée sur simplement une, modé, une, une, une confiance, on, on fait un deal entre moi et la banque, mais j'ai quand même un bien là, qui, euh, qui est attaché à ça. Donc, cette création monétaire-là est aussi de l'amplification de dette au niveau du marché. Et euh, la dette, comme je vous ai déjà parlé dans mes vidéos, n'est pas nécessairement mauvaise. Euh, si on a de l'actif qui est en contrepartie, de cette dette-là. Mais lorsqu'il y a... Bien, on ne dit rien. Le gouvernement américain ou au Canada, on émet des bons du trésor. Ça, c'est... Je parlais là, au niveau personnel, là, au niveau des, des banques commerciales, mais au niveau euh, des bons du trésor, ben on dit on a le, on a le Canada en garantie. On a le, les États-Unis en garantie. Donc, le gouvernement, par définition, ne peut pas faire faillite. Le gouvernement américain ne peut pas faire faillite. Euh, si ils ont besoin de euh, 50 triards de dollars, ben ils vont créer tout simplement en émettant des bons du trésor. Donc en émettant un bon, elle dit bon, ben, je vous garantis que je vais vous le remettre, même si on sait que dans les faits, euh, ça ne sera jamais remis. Mais si on a besoin de vous donner des intérêts, on va créer d'autres euh, euh, monnaies, ben, à partir des bons du trésor, bon, on va vous donner ça. Donc euh, oui, le système, euh, on va dire, c'est tordu, c'est de la fausse monnaie, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, je pense pas que ça peut arrêter, même si on a euh, beaucoup de personnes qui, qui disent qu'un jour, il va falloir payer, on, on ne paiera jamais. Donc, euh, on revient aux moutons. Euh, ça se trouve être les marchés aujourd'hui qui sont en, en correction. Et euh, bon, l'or euh, prend un peu de galon, mais l'or, il y a beaucoup de va-et-vient. Comme on a vu ici, euh, là, on n'est pas encore en revirement total. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. Euh, euh, on a encore du va-et-vient. Euh, ici, on a nos supports. Euh, il ne se passe pas grand-chose. Il y a le pétrole qui a subi euh, vraiment un choc euh, important. Et c'est un peu peut-être à cause de tout ça, là, qu'il est... Tiens, on dit, on dit, on parle de haut micron. Là. Pour moi, c'est un prétexte. Euh, je pense qu'on est dans une situation très, très délicate au niveau... Euh, euh, de l'économie mondiale, dû au fait que les banques centrales ont causé euh, vraiment euh, des distorsions dans le système. Et à cause de ça, ben, on va prendre presque toutes les, les, les, occasions, euh, les occasions pour... Euh, on va retourner ici rapidement. Bon. On, va reprendre, on va prendre toutes les occasions euh, vala, va, valides pour euh, tout simplement justifier nos décisions au niveau économique, mais euh, que ce soit au micron et au... au euh, pi, euh, P, Q, Ki, euh, Psi, euh, toutes les lettres de l'alphabet grec, là, on va peut-être tout y passer jusqu'en 2030 et ensuite on n'aura plus rien, on va être heureux, on possèdera rien et on va être très très heureux. Euh. Euh, vivre la liberté <rire> c'est ce qu'on nous promet euh, avec le plan de Davos euh, Allez sur le World Economic Forum donc euh, c'est un peu ça que je voulais vous parler, que dans le fond on est dans une situation où on va probablement encore euh, confiner et ça va revenir euh, la même chose au printemps on va ressortir, cet été on va être laissé tranquille mais il y a beaucoup beaucoup de pression qui se passe en ce moment parce qu'il y a beaucoup de manifestations sur la planète et avec un peu, euh, avec beaucoup de raisons parce que comme je vous ai parlé de l'Omicron là, c'est euh, euh, ce, ce variant là et et vraiment euh, ce euh, la propagation de micron se fait via les vaccinés, c'est clair et net là. Les non vaccinés n'ont pas le droit de voyager, donc ce sont les vaccinés qui qui propagent l'Omicron. Euh, euh, donc en, en revenant à ces bases là on se dit, est-ce qu'un jour, on va s'en sortir? Moi, je pense tout simplement, comme ben, ici, Steve Moore l'a dit, euh, de rebloquer l'économie, c'est complètement idiot. Euh, il va falloir que les mondialistes trouvent un autre scénario. Euh, et l'autre chose aussi, euh, de nous laisser euh, notre corps euh, développer des anticorps. Parce que là, c'est rendu à la troisième dose. On avait parlé. C'est la troisième dose. C'est général. Là, ça s'en vient. Là. La deuxième dose, ceux qui ont seulement deux doses, allez perdre passe si vous voulez pas embarquer dans le plan de 3, 4, 5, 6 doses. C'est un abonnement à vie que vous avez pris. Moi, je n'ai pas cet abonnement-là et euh, je pense tout simplement que le système immunitaire euh, va faire en sorte euh, qu'on va s'habituer avec ce virus-là. Plusieurs ont conclu, des dirigeants de ce monde, qu'il faut s'habituer. Bien, s'habituer, ça veut dire euh, être contaminé. Oui, des risques de décès tout ça, mais euh, que notre système immunitaire va euh, se renforcer euh, euh, face à la, la la COVID ou d'autres virus qui pourraient euh, arriver plus tard. Parce que là, on est dans une psychose générale et tout le monde parle de nouveaux virus, de maladies. et euh, C'est le discours qu'on veut tenir, euh, euh, mais ça commence à tomber. Euh, plusieurs disent non, on continuera pas à vivre dans la peur éternellement. Euh, la vie, c'est pas simplement avoir peur tous les jours de notre vie. et euh, Non. On, on, il ne faut pas embarquer dans ces discours-là. Donc, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos.